Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Question sans détour qui va s'intéresser à un sujet qui est devenu un sujet de société. La consommation Internet qui a particulièrement augmenté pendant ces deux dernières années. Et oui, le Covid impacte également notre manière d'agir sur Internet et sur nos téléphones portables. Pour en parler ce soir, nous recevons Magali Belmo. Bonsoir Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Anne Chingon. Vous êtes la directrice marketing et digitale de Digicel. Vous avez vous aussi lu ce rapport de l'OCDE qui montre une augmentation de 60% de la consommation aux Antilles Guyane de data, ce qu'on appelle l'internet, mm -hmm. hein, entre guillemets mobile. Et euh, Digicel forcément, ça vous interpelle, vous entendez réagir à cela tout à fait, oui. Nous avons été interpellés par ce rapport, mais il est vrai que nos données internes d'utilisation de nos clients nous faisaient déjà part de cette tendance, de cette évolution qui est liée bien évidemment au contexte. Et nous devons justement réagir. Nous avons pris des mesures nécessaires par rapport à cela. Et surtout que c'est... On a le sentiment que c'est intergénérationnel. Ce n'est pas finalement plus une partie que l'autre de la population qui a, qui a dopé euh, ses appels via Internet, euh, ses mm -hmm. connexions aux réseaux sociaux. C'est un peu monsieur et madame Tout-le-Monde qui a, qui, a, qui a changé sa façon de communiquer il est vrai que c'est un phénomène au final qui est assez général euh, pour justement amener cette tendance de 60%, portée par beaucoup pour les jeunes, par les jeunes, euh, mais voilà, qui va diversifier, diversifier pardon. Euh... Vous disiez que ça concerne les jeunes, mais ça concerne également. Euh, les professionnels, beaucoup ah. se sont mis euh, à ce qu'on appelle aujourd'hui les, les, les visioconférences, euh, c'est un mot qui s'est vulgarisé pendant ces deux dernières années. Tout à fait, cette tendance portée par les jeunes mais finalement le reste de la population se, se voit également au niveau des professionnels, donc l'utilisation euh, des visioconférences, le télétravail s'installe dans ouais. la durée, donc suite au confinement et après au changement euh, de mode de travail, de volonté voilà, d'être de, de, plus présent à la maison, d'avoir un mode de fonctionnement différent va justement augmenter ce besoin de consommation de données mobiles. Alors justement, l'opérateur que vous êtes doit répondre à cette demande qui est, qui est grandissante, et ça ne va pas s'arrêter là, on, on imagine. Comment y répondre alors, oui, effectivement, euh, on, on, on assiste à un changement de, de consommation et d'habitude euh, qui va justement entraîner une augmentation des, de consommation de données mobiles. Nous avons un plan euh, de, de relance, d'amélioration de notre réseau que nous avons anticipé donc dès la fin de l'année dernière pour justement augmenter la capacité de ce réseau, le moderniser, augmenter le nombre de sites également pour justement euh, agrandir donc la couverture réseau sur l'ensemble de nos territoires, donc la Guadeloupe, la Martinique ainsi que la. Guyane. On parle notamment du réseau 4G, on parle dans l'actualité également de, de la 5G, ça aussi ce sont des sujets sur lesquels Digicel se positionne rapidement Tout à fait, ce sont des sujets euh, bien évidemment d'actualité, nous sommes en, en relation avec euh, le régulateur, le gouvernement sur, sur ces sujets. Pour le moment l'actualité aux Antilles Guyane est bien sûr celle de la 4G pour laquelle nous continuons justement d'améliorer euh, la qualité de, de ce réseau. Améliorer la qualité, améliorer sans doute les offres, les adapter finalement aux besoins, aux aptitudes de, de chacun quant à l'utilisation de ce data mobile. Oui, tout à fait. Il est vrai qu'il y avait déjà, donc dans la durée, cette augmentation de, de, des données mobiles, de consommation de données mobiles. Nous avons des offres qui sont très généreuses en, en data. Nous les avons fait évoluer depuis ces dernières années et, et notamment avec un lancement aussi il y a un an d'une suite d'applications qui répondent donc à ce besoin de divertissement. Donc les personnes Ayant passé plus de temps à la maison avec les confinements successifs, oui. euh, ont changé leur mode de fonctionnement, consomment beaucoup plus de streaming musical et aussi vidéo, donc tout ce qui est euh, séries télé, films, etc. Donc nous avons notre propre réseau d'applications qui est proposé donc gratuitement aux, aux abonnés Digicel. Ah, ça, ça c'est assez innovant, effectivement. Donc, euh, on peut faire son choix à la maison, euh, à écouter de la musique via une application Digicel, écouter, choisir une série télé via l'application. Euh, tout dédiée, à fait. Tout ça. à fait. Donc, ouais. via Playgo par exemple. Ouais. Et nous nous avions récemment participé à un festival en Martinique de, de, de courts-métrages. Nous avons un contenu local aussi bien international, donc cette idée d'être vraiment proche de la communauté caribéenne et, et guyanaise. Et bien sûr, au niveau du streaming musical, tout ce qui est contenu... Contenu, euh, clip, euh, audio, etc. Nous avons beaucoup de partenariats avec les acteurs et nous sommes toujours aussi en attente euh, et, et à l'écoute voilà, de nouvelles propositions pour justement continuer à enrichir ce catalogue pour nos clients. Alors, vous parliez euh, d'anticipation des investissements. Comment ils vont se matérialiser sur, sur le terrain alors, ces investissements, très concrètement, on a encore une fois dû euh, développer avancer euh, voilà, ces, ces, ces investissements dès la fin de l'année dernière. Euh, sur le terrain, concrètement, sur, sur l'ensemble des territoires, nous faisons venir euh, du matériel nouveau euh, pour euh, remplacer, moderniser euh, les antennes. Il y a des améliorations aussi logicielles, hein, donc il y a la partie terrain, la partie logicielle également, avec euh, renfort d'équipe aussi sur, euh, sur ces opérations, pour justement, encore une fois, continuer à répondre à, à, à ce changement d'habitude et euh, l'augmentation voilà, de consommation des données mobiles. Oui, il y a l'entité également euh, Digicel avec son ADN euh, euh, très localisé, très caribéen. Pour ceux et celles qui, justement, sont en communication mm -hmm. avec tout le réseau caraïbe, là aussi, on imagine qu'il y a des choses qui vont être proposées. Tout à fait, avec des offres. En réseaux, plus de celles un... qui existent déjà, j'imagine. Oui, oui, voilà, tout à fait. Et, et, et on, on suit justement ce changement de consommation, d'habitude, avec les communautés sur les différents territoires, notamment au niveau de la communauté haïtienne, dominicaise etc. Et, et pour le coup, oui, les offres sont en évolution elles sont aussi déjà disponibles pour permettre, justement, de continuer à échanger, partager avec, avec ses proches. On parlait des différents types de populations qui utilisent de plus en plus ces données-là. On a même envie de dire qu'aujourd'hui, téléphoner tout simplement avec un téléphone, ce n'est pas la première application mm -hmm. du smartphone, mais c'est aujourd'hui l'utilisation eh de toutes ces applications, de toutes ces données Internet. Tout à fait. On pourrait en dire la même chose, notamment pour, pour les montres avec un peu d'humour, ouais. ou souvent maintenant avec les montres connectées. C'est un peu le même mode de fonctionnement. L'utilisation première n'est plus complètement là, en tout cas pour certaines tranches de la population. Donc d'abord, des appels avec des, des, des solutions de messagerie que nous oui. proposons également et, et, et après bien entendu les réseaux sociaux euh, pas oublier qui ont participé voilà à, à, je pense qui ont aussi suivi les tendances avec le Covid récemment etc, échange d'informations euh, prise de contact avec ses proches etc. Le monde de l'entreprise également a, a évolué des besoins spécifiques mm -hmm. aujourd'hui. Est-ce que là aussi, Digicel entend se positionner pour répondre à des flottes d'entreprises de mobiles mm -hmm. et de consommation Internet Tout à fait. Avec Digicel Business, nous avons déjà cette offre et cette suite pour répondre aux entreprises petites, moyennes, grandes, aux collectivités également en Guadeloupe et sur tous les territoires. Sur le changement de, de, de comportement, ce qu'on peut dénoter, on a parlé du télétravail, il y a un besoin de renforcement de sécurité. On parle beaucoup de cybersécurité en ce moment. Donc ça fait partie des, des, des suites que nous offrons, notamment avec la fibre, toujours pour les professionnels, pour assurer cette continuité de services, toujours en, en, en sécurité pour les entreprises qui font le choix du télétravail. Alors Digicel, aujourd'hui, a un panel d'offres qui peut concerner toutes les strates de la, de la population. Oui. Euh, on sait que c'est un marché qui est hyper concurrentiel, que, que, le, que le mobile, que le, mmh. la téléphonie mobile et l'Internet, euh, même si c'est régulé, hein, mmh. notamment par, par le gouvernement et la législation en vigueur, malgré tout, ça ça, ce sont des métiers qui sont aujourd'hui très porteurs, ce sont des métiers de demain aujourd'hui, euh, que sont les vôtres Absolument. Alors, des métiers d'hier, d'aujourd'hui et de demain, parce que les, les usages changent. En, en lançant entreprise il y a quelques années, on ne parlait pas de 4G, de 5G, bien évidemment, on a lancé euh, toutes ces offres, on a, on a suivi, justement, l'évolution euh, technologique. Quand on parle des enjeux euh, mobiles, justement, de l'utilisation des données mobiles, on parle justement des applications, donc il faut, euh, il faut se, se recréer, se réinventer, et donc suivre euh, toujours les attentes des, des consommateurs. Et justement, avec son, son ADN, très caribéen, est-ce que Digicel a vocation à aller euh, plonger par exemple dans les circuits de formation euh, que ce soit, euh, je pense à l'université euh, des Antilles, je pense également aux différents lycées. On sait qu'on est dans ce mois de mars, dans le mois de l'orientation pour beaucoup. Est-ce est que Digicel entend se positionner également comme une entreprise très, très localisée, on a envie de dire, sur fait. ces territoires Alors on a notre slogan, Caribbean for Life, qui, qui, qui, qui en dénote justement cette envie d'être proche des communautés et de, de la Caraïbe et, et de la Guyane, euh, sur le voilà, emploi. Euh, nous investissons beaucoup sur le retour au pays, notamment. Alors, j'ai été moi-même voilà, heureuse, heureuse élue, on va dire, de retour au pays depuis un an. La donc, pour euh, cette euh, voilà, et, et prise de poste, voilà, en tant que, que directrice à Digicel. Donc, euh, ravie, bien évidemment. Et nous avons euh, une politique, voilà, d'embauche d'apprentis. Euh, donc, pour cela, beaucoup de partenariats avec des écoles euh, en métropole également pour euh, ces candidats qui aussi veulent faire le choix de, de rentrer pour leur apprentissage. Et, et, et, et voilà, donc en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane toujours. Et eh bien la dernière question, c'est on va dire sur la cellule familiale. On a mm -hmm. vu justement pendant le Covid que ça a été important d'avoir de pouvoir communiquer grâce à, à, ces, à ces données internet. Aujourd'hui, est-ce qu'il existe des offres qui soient spécifiques? Par exemple, on sait qu'on a beaucoup de nos jeunes qui partent étudier ailleurs, qui ont besoin de, de garder le contact. Est-ce qu'il y a des, des choses adaptées pour cela? Absolument. Et, et, et bien sûr, sur notre site et en boutique, vous pourrez les, les voir dans leur ensemble. Je parle d'offres avec un, un pourcentage de data qui va être extrêmement généreux et au final une facture mobile très très basse pour justement favoriser ces usages où voilà, les achats peuvent se faire en boutique, ils peuvent se faire aussi sur internet donc pour justement répondre à, à ces besoins. Merci à vous Magali Belmo d'avoir accepté cette invitation. On rappelle que vous êtes la directrice marketing et digitale de Digicel. Voilà donc pour ce dernier numéro de QSD. On vous souhaite une très très bonne soirée avec la suite de nos programmes.